le 11 novembre 2015, donc deux jours avant les attentats. Je vois courir des types en civil avec des flashballs dans la main. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça On m'a menotté, on m'a fait décliner mon identité. Une fois que j'ai décliné mon identité, on m'a dit « nous avons la cible, on a la cible ». Je croyais que c'était qu'une grosse farce policière qui était en train de nous tomber sur, le, sur la gueule. Ils sont venus chez nous parce qu'on est une association musulmane. Ils disent que je me camoufle depuis 45 ans et que si je ne mettais pas la barbe et là, j là bas et que je n'allais pas à la mosquée, c'était que j'étais encore plus dangereux que les autres. Qu'est-ce qui justifie à un moment donné que je devienne, entre guillemets, euh, l'ennemi public euh, numéro 1, 2 ou 24 Il était en prison. Chez lui, certes, mais en prison. C'est compliqué d'expliquer à un enfant de 7 ans et demi que la police qui est censée nous protéger risque de devenir tout cassé à la maison. Que je le veuille ou non, je suis considéré comme dangereux. Plus l'état d'urgence s'est prolongé et a, et a duré dans le temps, plus on a vu que en fin de compte, ne servait plus à rien de le prolonger. L'état d'urgence, pour moi, personnellement, hein. C'est un abus de pouvoir.